Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du développement personnel et de où commencer quand on débute. C'est parti Si tu as entrepris récemment de t'intéresser au développement personnel et que tu en es au tout début, il est possible que tu te poses une question assez simple. Par où est-ce que je dois commencer Qu'est-ce que je dois faire en premier Et c'est une très bonne question. L'intérêt soudain qu'on peut avoir pour le développement personnel vient souvent d'une compréhension qu'il faut que l'on change soi pour changer et améliorer notre vie et notre monde extérieur. Et cet intérêt peut être également accompagné d'une forme d'ambition euh, celle d'avoir la vie de nos rêves. Mais je crois qu'on on a cette envie, et c'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo, bah on peut être très rapidement un peu perdu et se dire « Mais par où commencer Qu'est-ce que je dois faire en premier Et quelle est la première petite action que je dois poser pour me diriger vers la vie de mes rêves ?» Et je crois qu'il y a une constante, quelle que soit la définition que tu te fais, d'avoir la vie de tes rêves. C'est celle d'avoir haut niveau d'énergie. Parce que si tu es cloué dans ton lit avec le niveau d'énergie d'une larve amorphe, tu n'auras jamais la vie de tes rêves. Tu auras beau la rêver, tu auras beau l'espérer, tu auras beau l'imaginer, tu ne seras jamais capable de la concrétiser. Et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais te donner trois clés qui sont pour moi déterminantes pour entretenir, développer et maximiser ton niveau d'énergie. La première clé est simple, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à regarder en cliquant là-haut, c'est la nutrition, l'alimentation. C'est simple, il faut voir un petit peu ton corps physique comme une voiture et l'alimentation, ce que tu manges, un peu comme le carburant. C'est donc simple, plus tu donnes une essence, un carburant de bonne qualité à ta voiture et plus elle a des chances d'aller vite et d'aller loin. Bah, L'image est assez parlante, c'est-à-dire que si tu donnes une essence de mauvaise qualité, une vieille huile toute pourave et toute crasseuse à ta voiture, il bah, y a des chances qu'elle finisse très vite au garage, et c'est un peu la même chose pour toi et ton corps physique. Qu'est-ce que c'est C'est des fruits, c'est des légumes, majoritairement du bio si tu peux te le permettre, des légumineuses. Essayez d'éviter au maximum les produits transformés comme je l'explique dans ma précédente vidéo. Plus tu évites également le sucre sous toutes ses formes, le sucre raffiné, le sucre transformé, le sucre blanc hein, qu'on retrouve dans quasiment tous les, les produits industriels, et plus tu t'éviteras d'avoir des coups de barre, des coups de pompe. Avoir un niveau d'énergie un peu instable comme ça avec des coups de pompe, des coups de barre, bah, c'est sûr que ça va affecter euh, très vite ta, ta créativité ça va également affecter ta productivité donc ta capacité à passer à l'action pour avoir et te rapprocher de la vie de tes rêves ça peut paraître un peu simpliste comme ça, genre bah oui, si j'ai pas la vie de mes rêves, c'est parce que je mange pas assez de bananes. Merci Tony. Ça peut paraître un peu caricatural, mais pourtant il y a un petit peu de ça. Et souvent d'ailleurs, quand on se souhaite la, la bonne année pour le 31, on dit vraiment l'important c'est la santé. Je te souhaite une bonne santé, voilà, c'est le plus important. Bah, la santé, elle est complètement liée à ce que tu manges. Plus tu manges mal, plus tu as des chances de tomber malade. Plus tu tombes malade et plus tu vas avoir tendance à consommer des médicaments. Et plus tu consommes des médicaments et plus ça va aggraver l'équilibre de ce que tu es. C'est vrai que ce que je vais dire là est un peu controversé, je sais qu'il y a beaucoup d'avis contraires, hein. j'essaye pas voilà, de, de t'imposer mon point de vue, mais depuis, dans mon expérience que j'ai décidé de supprimer la viande de mon alimentation, j'ai vraiment constaté une hausse de mon niveau d'énergie. Alors ça n'a pas été le cas tout de suite, hein, parce que la première semaine où j'ai supprimé la viande animale de mon alimentation, au contraire, j'ai senti que j'étais à plat. Mais avec le recul, je comprends que c'était simplement mon corps qui devait se réadapter. Mais il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école pour comprendre qu'à partir du moment où notre alimentation est composée majoritairement d'animaux morts, d'animaux qui ont vécu dans des conditions difficiles et qui ont été stressés tout au long de leur vie d'élevage, on peut comprendre aisément qu'en consommant ces animaux, bah, ce stress en fait ne disparaît pas, il va simplement se, se diffuser en nous, se diluer en nous. Mais ça c'est comme tout, je crois qu'il faut en faire l'expérience soi-même et c'est pour ça que je recommande régulièrement de faire des, petites, des petits essais, voilà pendant une semaine ou un mois, d'essayer de se lancer un défi pendant lequel on consomme plus du tout de viande. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est également le sommeil Est-ce que tu dors suffisamment Est-ce que tu n'as pas tendance, et c'est très facile de tomber dans ce piège De veiller jusqu'au bout de la nuit parce que tu es accroché au dernier épisode d'une série que tu adores sur Netflix par exemple Ou que tu passes des heures sur un jeu vidéo Ou est-ce que tu passes des heures à actualiser ton fil d'actualité Facebook ou Twitter ou Instagram par exemple Et si tu dors mal ou pas suffisamment, bah forcément ça va affecter la manière dont tu recharges ta batterie et si tu démarres ta journée avec un niveau d'énergie qui représente 30 ou 40% de ce que tu pourrais véritablement avoir, bah je te laisse imaginer ta capacité à faire face à des problèmes, à des difficultés, à des contretemps dans ta journée. Ça va être plus dur C'est plus compliqué d'avoir un niveau de volonté élevé quand tu es à plat alors que la journée vient juste de démarrer. C'est compliqué de faire face à un client mécontent ou à un patron exigeant quand tu as un niveau d'énergie qui est au plus bas. C'est hyper compliqué d'être convaincant, d'être persuasif, d'avoir des bonnes idées et quand ton esprit n'est pas clair, il est embrumé par la fatigue. Alors ça peut paraître un peu con, mais est-ce que ton lit est de bonne qualité Est-ce que tu as un bon matelas Est-ce que ton oreiller te convient Est-ce que la chambre dans laquelle tu dors, elle est, elle est apaisante, elle est confortable Est-ce que juste avant de te coucher, tu passes ton temps sur ton téléphone portable, sur une tablette ou sur un ordinateur Il faut savoir que cette lumière qui est envoyée par l'écran, bah en fait ton cerveau, ça le dérègle totalement. Parce que comme tu es en train de lui faire croire qu'il fait encore jour, et ben il continue d'activer la machine. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable, je pense, quand on est dans cette démarche justement de développement personnel, de se coucher, de se mettre au lit avec une bonne tisane, une bonne camomille, ou du tilleul, de la verveine, un truc pour les jambes légères, ou ce que tu veux, ça te regarde, et de se caler avec un bon bouquin qui va te reposer l'esprit tout en t'apprenant de nouvelles choses. Alors, t'es pas du tout obligé de le faire toute la semaine, tout le temps, mais essayez en fait simplement de dire, bah tiens, de temps en temps, je vais essayer comme ça d'incorporer une petite routine du coucher pour favoriser euh, une nuit dans les meilleures conditions possibles. Dormir dans des draps propres, essayer de faire par exemple une petite méditation ou de la relaxation dans son lit en écoutant une musique apaisante. Ça fait partie des choses qui permettent de relâcher les tensions accumulées lors, lors de ta journée et qui préparent ton sommeil, qui favorisent justement la recharge de tes batteries. Chaque journée est unique et c'est une occasion renouvelée à chaque fois de démarrer un nouveau chapitre, de, de se lancer dans une nouvelle aventure. Et si tu démarres chaque nouvelle journée avec un niveau d'énergie de plus en plus faible, bah forcément tu vas pas vivre la vie de tes rêves ou en tout cas ça va mettre énormément de temps et puis tu seras toujours dans, dans l'instant présent un peu contrarié, un peu ballotté par les événements parce que ton niveau de, de volonté, ton niveau d'énergie seront toujours trop faibles en fait pour faire face la vie c'est relativement d'emmerde hein, quand même, <rire> il y a un côté magnifique à la vie c'est une expérience incroyable que d'être en vie, mais c'est aussi faire face en permanence à des problèmes, des complications donc voilà, fais attention à ton sommeil, essaye de vraiment dormir, voilà là, tout le monde n'a pas besoin du même nombre Hein, chaque nuit, ça dépend vraiment de chacun, mais est-ce que tu as déjà justement essayé de regarder, voilà, est-ce que 6 heures c'est suffisant, est-ce que 7 heures c'est suffisant, est-ce que 8 heures c'est ce dont tu as besoin Notre corps a un besoin différent au sommeil. Et plus tu es à l'écoute de ce besoin, et plus en fait ton corps va te récompenser en te fournissant le niveau d'énergie euh, qui va avec. Être à l'écoute de son corps, c'est un point très important. Et le troisième et dernier point, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que là aussi je t'affiche, là aussi tu ne l'as pas déjà vu, c'est de faire de l'exercice. Ce qui est marrant avec notre corps physique, c'est plus on va dépenser notre énergie dans des activités physiques qui sont demandeuses en énergie justement, et plus on va la récupérer rapidement, et plus justement l'énergie qu'on va récupérer va être de bonne qualité. Donc là aussi, tu n'es pas obligé de courir un marathon tous les trois jours, mais simplement intégrer, essayer d'intégrer petit à petit une pratique sportive à ton quotidien. Ça peut être de faire de la corde à sauter, ça peut être d'aller faire un footing, ça peut être d'aller faire de la musculation, ça peut être d'aller faire de la natation, du poney, du golf, comme on voit derrière. À moi, toutes les activités sont bonnes à faire, à partir du moment où il y a activité, à partir du moment où cette activité est adaptée aussi à ta condition physique, et à partir du moment où tu le fais assez régulièrement. Alors j'ai abordé ces sujets dans mon livre, le guide de la confiance en soi, que je t'invite à télécharger si tu ne l'as pas encore fait. C'est un livre gratuit, il te suffit simplement de me donner ton adresse mail pour que je sache à quelle adresse te l'envoyer. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et je vais beaucoup plus loin en fait, je te donne d'autres conseils pour justement... Euh, te lancer dans le développement personnel et obtenir rapidement tes meilleurs résultats pour, je te le souhaite, vivre rapidement la vie de tes rêves. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à bien éclater le pouce bleu en dessous de la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toi de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt. Salut